Chef Harry, ouais, grosse dédicace comme ça à tous les mariés du monde entier Et au passage au couple, Moukoumbi depuis d'un. Merci pour votre soutien, et à la mariée du jour, Yakarla Le mariage est une bénédiction, pas une malédiction Aujourd'hui, oui, c'est votre jour, c'est pas de la fiction Vous serez ensemble pour toujours, c'était ça la mission Et la dent et le détail, réglé comme de l'addition comme de l'addition parce que le gars oui t'a aimé Malgré la position le gars n'a cessé de saigner Peu importe d'évolution, son amour ne va pas changer parce que Devant le maire il vient encore te le confirmer Te le confirmer parce que le gars est là hein, La famille c'est ça ou c'est pas ça Ce soir encore on dansera bien de la À A votre honneur et demain on se racontera ça Tu es marié, elle est mariée Aujourd'hui vous êtes monsieur et madame quelqu'un Vous êtes marié ouais vous êtes marié. Ouais, <rire> Félicitations Félicitations à tous les mariés du monde entier, félicitations à tous les mariés du monde entier, félicitations, félicitations. Aujourd'hui c'est votre jour, c'est un jour de gloire À ces années de célibat vous venez dire au revoir Terminé les tac tac et les coups d'un soir Votre lune de miel sera juste le meilleur coup ce soir C'est fini le stress, c'est fini les pleurs C'est fini les ondes, c'est fini ma soeur Et ce qui te reste, c'est chanter en cœur Avec ton mari qui t'a fait honneur Ya tape le malando Eh, eh, tape le malando Oh, oh, on tape le malando Ha, ha, ouais Félicitations a tous les mariés du monde entier, félicitations, à tous les mariés du monde entier, félicitations, à tous les mariés du monde entier, félicitations, félicitations, félicitations, à tous les maris, ouais. félicitations, c'était le chef Harry, à tous les grosse mariés Cute by Chef Ari.